On va finalement, pour clôturer ce premier chapitre, parler de budget. Et oui, on devait bien parler budget. À un moment donné, on vous a montré tout ce qui est les nouveautés, les points importants, les embûches dans lesquelles ne pas tomber, tous les petits trucs, astuces, les conseils pour imaginer, créer, soit sa cuisine neuve, soit de lifter et de rénover sa cuisine. Maintenant, on parle un peu de budget. Sept points. Qui me semblait important à vous donner, afin de vous, de vous donner un peu les, les gros postes d'une cuisine qui peuvent des fois vraiment changer votre budget cuisine équipée Premier point, la dimension de la pièce. Plus il y a de meubles, plus la cuisine est onéreuse. C'est logique. Alors, on le sait, vous le savez très certainement aussi, ce n'est pas trop le prix du caisson qui coûte dans une cuisine équipée, c'est le nombre de colonnes et la qualité de porte qu'on prend dedans. Ça, c'est le point numéro un. La taille de la pièce est aussi un grand facteur de budget. Point numéro deux. L'îlot de cuisine, on nous demande énormément d'îlots. Un îlot, c'est plus de meubles, c'est plus de travail, c'est plus de finition, c'est plus de joues qui retombent. En fait, c'est plus de bois pour avoir un îlot. Ça donne tout le charme, toute esthétique. Je pense que c'est une dépense qui vaut la peine quand on a la possibilité de le faire. Mais l'îlot, fatalement, est une grande partie du budget dans une cuisine équipée. On en a parlé beaucoup dans les épisodes précédents, les cuisines avec gorge ou avec poignet. Et oui, les cuisines avec gorge coûte un peu plus cher. Alors vous allez me dire comment ça se fait, il n'y a pas de poignée. Et comme je le disais aussi avant, les gorges sont des poignées. Quand vous avez quatre portes, quatre petites poignées de 15 cm, il faut imaginer qu'une gorge sur des meubles de 60 cm, ce sera donc 2,40 mètres de gorge linéaire en aluminium. Et donc en plus, vous devez travailler le caisson pour accueillir la gorge. Donc en fait, une cuisine à gorge a tendance à être un peu plus chère qu'une cuisine avec poignée. Vous rajoutez à cela un îlot, fatalement, vous avez le budget qui peut légèrement varier. Point numéro 4, alors c'est un gros point important, l'électroménager. Si un jour on se rend compte et qu'on parle de cuisine, je le dirai très facilement, car l'électroménager est un point très important. Il m'est arrivé un exemple qui est tout à fait réel, un client m'avait listé la totalité des électromiles qu'il voulait, on était presque à 9500 d'électroménage que lui m'avait demandé d'inclure dans son devis. Et c'était le budget complet de sa cuisine équipée. Et voilà, On voulait un four vapeur, un frigo avec distributeur, de, avec les, la machine à glaçons intégrée dedans. Un four vapeur, un tiroir sous vide, il fallait une machine à café 1000. Ça coûte près de 3000 euros, une machine à café 1000. Euh, il fallait une nouvelle table de cuisson, flex, move, etc. Et donc, ce que je peux comprendre, c'est que malheureusement, parfois les gens n'ont pas tous les budgets, etc. dedans, mais l'électroménager est effectivement une grande part du budget. Maintenant, c'est logique aussi, la table de cuisson, on s'en sert tous les jours. Le four, si vous en servez beaucoup, c'est gai d'avoir un four pyrolyse, un four multifonction. Donc, considérez effectivement que l'électroménager est une grande part du budget. Et parfois, il m'est même arrivé d'avoir autant d'électroménagers que de meubles, en tout vous au niveau du budget, dans votre cuisine équipée. Point numéro 5, le choix du plan de travail. Alors, il faut être très clair, très transparent. Euh, tout ce qui est coriandre, dectone, verre, massif, sont les plans de travail les plus onéreux. Les meilleurs rapports qualité-prix restent stratifiés. Euh, le quartz, le granit sont des excellents rapports qualité-prix. Fatalement, si on met un îlot de 3,40 m par 1,20 m et qu'on doit poser une grande pierre dessus, tout cela va varier. Mais comme ça, vous savez également quels sont les plans de travail, les matières de plans de travail les plus onéreuses dans notre domaine. Aussi, le travail d'un plan de travail. Si on veut mettre une tasse à fleurante, si on veut mettre un évier sous-intégré, une zone défoncée dedans, fatalement, ça représente aussi en plus du prix de la pierre, le façonnage et un façonnage supplémentaire. Point numéro 6, les portes, bien évidemment. La qualité des portes. Attention, vous le savez en cuisine équipée, si vous prenez une porte en verre, ce n'est pas forcément la porte la plus robuste, mais elle sera plus onéreuse qu'une porte en bois, une porte en mélamine ou une porte en stratifié. Le prix n'est pas un facteur de robustesse dans le monde de la cuisine équipée. Mais par contre, effectivement, une porte en verre, c'est plus, plus look, c'est plus design, c'est plus fin, donc elle peut coûter un peu plus cher. Donc, si on prend une porte en mélamine, on est sur un... Entrée de gamme, pas un bas de gamme. On est sur un entrée de gamme. Numéro 2, on pourrait parler de stratifié. Stratifié, c'est un milieu de gamme, un excellent milieu de gamme. Troisième, les lacs directs. On parle déjà une lac directe de milieu de gamme. Ça commence tout doucement à monter en gamme, mais attention à ne pas confondre lac direct et lac traditionnel. Quatrième porte, on monte chaque fois un petit peu en prix, les portes sur cadre. Effectivement, vous avez des cadres. Avec vos portes, soit vous avez une porte complètement lisse, soit une porte sur cadre. Vous voyez derrière moi, c'est une porte qui est relativement travaillée. Tout ce qui est porte qui est un peu plus travaillée coûtera un peu plus cher qu'une porte lisse. Juste après, numéro 5, effectivement, les lacs traditionnels. On a fait une vidéo sur ça, les lacs directs. Vous laquez un grand panneau, vous coupez, vous collez les champs. La laque traditionnelle, chaque porte est laquée individuellement. Donc plus de travail, un petit peu plus cher. Porte en phoenix, on est déjà dans le début du haut de gamme, c'est du stratifié NTM, nanotechnologie moléculaire. C'est un stratifié extrêmement fin. On est déjà sur un bel haut de gamme. Dans le tout haut de gamme, si on prend le point numéro 7, vous aurez à ce moment-là tout ce qui est porte en céramique. Porte en véritable bois, porte en verre, verre mat, verre brillant. Là, on a vraiment de la porte extrêmement travaillée. Alors, il y a certainement d'autres matières de porte que j'ai oubliées, volontairement ou simplement c'est difficile, mais je voulais un peu vous brasser. En fait, le prix des portes de 1 à 7, d'une porte de bonne qualité, entrée de gamme, vers une porte qui est esthétique, mais qui vaut un petit peu plus d'argent. Les accessoires pour terminer. Les accessoires, c'est un point très, très important en cuisine. Ça peut être pratique. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Et je vous donne un petit exemple. Quand vous prenez par exemple, un range couvert pour aménager votre tiroir à couvert, vous le prenez en, en plastique, c souvent d'excellente qualité, et vous l'avez entre 30 et 50, 60 euros, 70 euros sur mesure qui s'intègre à votre tiroir. Et vous pourriez l'avoir en bois massif. Et on peut passer d'un accessoire qui normalement en plastique va coûter entre 30 et 80 ou 90 euros à presque 250 à 350 euros en bois massif. Et c'est là toute la différence. Les petits accessoires dans la cuisine qui peuvent être pratiques peuvent des fois faire monter le prix. Et vous vous retrouvez avec une cuisine à 19 000 avec des accessoires traditionnels. En mettant quelques petits accessoires, hop, vous passez à 20 000 euros. Donc c'est important à savoir que les accessoires sont pratiques, mais il faut savoir simplement où vous allez placer le curseur en fait pour vous faire plaisir dans votre cuisine équipée. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. C'est la fin du chapitre 1 consacré à la cuisine équipée. Voilà, vous avez maintenant à la maison sur YouTube un outil hyper pratique pour vous faire une idée pour une nouvelle cuisine, pour une rénovation de cuisine. On va entamer le chapitre 2, le deuxième grand pilier de notre magasin. c'est avec nous, là, a trois piliers. Cuisine équipée, placard dressing et l'électroménager. La chaîne YouTube et le magasin sont largement consacrés à ça, petit ou gros ménager. Mais un point que nous aimons beaucoup, c'est placard et dressing. Et donc, on a écrit tout plein de vidéos pour vraiment vous aider à vous faire une idée sur ce que peut être un placard dressing, les différences, etc. On se retrouve très bientôt. Portez-vous bien. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, nos autres réseaux sociaux si vous voulez nous suivre. À bientôt. Ciao.